Avec mes copains, on faisait déjà des, des, petits, des petits métrages euh, chez nous avec euh, le matériel qu'on avait. Je suis passionnée par le monde du cinéma. Je vais en faire mon métier. C'est un truc vraiment qui me tient à cœur. J'avais bien envie de, de voir comment ça se passe sur un tournage et de pouvoir être à la réalisation, euh, à la caméra. C'était très très sympa l'année dernière. Le thème était, était bien et ça m'a inspiré une super idée. J'ai bien aimé les contraintes en fait, imposées, le fait de, de devoir filmer avec un, un téléphone ou une tablette. Cette aventure, euh, c'était euh, extraordinaire. Elle aimait bien. C'était une super expérience. C'était magique et je me suis éclatée. On était en équipe, ça a été super. Voilà, on a passé un bon moment. C'était sympa au niveau technique voilà, d'essayer de, de réussir à filmer, comme un Ça m'a apporté beaucoup de culture cinématographique. Moi, je connaissais rien au monde du cinéma, de la vidéo, ni quoi que ce soit. Ça m'a aidé à tout découvrir. Mon film projeté, c'est devant euh, 200 personnes peut-être. C'est énorme. Quand j'étais sélectionné, ça a été ma, ma plus belle récompense, comme je disais, parce que là, on avait l'avantage d'être voilà, dans, dans une grande salle comme ça euh, diffusée. Là, c'était la première fois, donc ouais, ça fait quelque chose, ouais. Ouais, c'est cool. C'est très cool parce que comme ça, on peut inviter toute la famille et les amis à, à, voir, euh, à voir ça. Je me suis régalé à voir mon film dans un cinéma à Montpellier, c'était génial. Puis Ça fait toujours plaisir de, de voir sa tête sur un grand écran. On se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça Est-ce que j'ai pu produire ça Mais comment j'ai fait ça On est fiers de nous parce que c'est un travail qu'on a pu réaliser et qu'on peut, qu peut montrer, quoi qui a abouti. Pour moi, la vraie victoire, c'est vraiment le fait d'avoir fait ce film et d'être allé jusqu'au bout. Et... Ça, ça donne encore plus la patate pour, euh, pour continuer dans ce milieu. De faire mieux. Je me dis que, que je peux aller encore plus loin. On va recommencer d'ailleurs. Ça, c'est le, que le début. <rire> Si on m'avait pas dit qu'il y avait euh, ce concours euh, qui était organisé et que j'avais la possibilité d'y participer, j'aurais jamais mis la main sur une caméra ou même sur celle de mon téléphone portable. C'est dans un cercle un petit peu plus large que simplement le montrer à des potes ou à, ou à de la famille. Ça donne l'opportunité à plein de jeunes de, de pouvoir diffuser des films qu'ils ont créés eux-mêmes devant des, beaucoup de gens. Je trouve ça valorisant. Et en plus, euh, ceux qui auront, qui auront le premier prix ou quoi, et ben ils, ils seront récompensés donc c'est bien je trouve. L'expérience elle est unique, on, peut être, on est libre de faire ce qu'on veut. On s'est plus investi que dans n'importe quel autre parce que on, dans les autres on faisait ça pour rigoler, là ça devenait un peu plus sérieux. Ça aide, ça ouvre des portes et ça supprime des obstacles en fait. Le fait vraiment de, de savoir qui, à qui parler, qu'il y a des gens qui nous aident, des organisations et tout, bah ben en fait c'est possible, on peut vraiment le faire et du coup les rêves c'est pas vraiment des rêves, voilà, c'est juste des projets qui sont possibles. Je suis euh, super content et étonné en même temps, parce que j'ai vu euh, Oussama dans un grand écran au cinéma, et ça m'a fait un très grand plaisir, pareil, à sa maman. Je trouve que c'est très bien, ça, ça aide les, les adolescents à partir dans, dans l'avenir. Hein. C'est peut-être un des... Euh, un tremplin pour eux, dans la vie, peut-être. Je ne m'attendais pas qu'il y aura autant de monde, de telle attention de toutes les personnes. Il était applaudi par, te, par le, le, le, toutes les personnes qui étaient là. Très valorisant pour lui et ça va, je pense que c'est une image qui lui va lui rester. Je suis très, émeuse, très heureuse pardon, et très émue. C'était un moment magique, c'était franchement super, super, super. C'est inoubliable, on va dire ça. <rire> Je souhaite bonne réussite et merci à la Maison des Adolescents. Lancez-vous. Il ne faut pas se sentir, euh, se sentir obligé de faire du film avec forcément un budget et qu'on peut le faire avec tout et n'importe quoi. Ce qui compte le plus, c'est euh, arriver à faire passer, euh, passer euh, des idées sans faire forcément du rentre-dedans. Faites pas quelque chose de trop, de trop compliqué pour débuter. Essayez de ne pas euh, s'accrocher ou essayer de copier quelqu'un, quelqu qui a déjà fait quelque chose. Essayez de, de créer tout seul. Et là, vous allez vraiment réussir euh, à faire quelque chose de pas mal. Il faut pas se dire que son film est nul parce que c'est notre personnalité et il sera toujours bien. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur et surtout n'ayez pas peur de vous tromper. Et puis si ça marche pas, et ben tant pis, on retente. faut pas baisser les bras. Et si ça marche justement, ben voilà. Rien que ça, ça fait plaisir aujourd'hui. Voilà, on mmh. enfin, s'y croit un peu. Je, je recommence. Hein. Euh... Je réfléchirais. Et du coup, oui, en fait, on a pris exactement. En fait, finalement. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous comprenez. Comment ça Euh. Et euh. Euh. Je euh... sais pas. Ah oui Ah ah oui Ouais. Mmh. Ah. Ouais C'était. Oui. Je sais pas, je sais pas grand. Donc euh. C'était quoi la question déjà non, non.